Bonjour mes poupées, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo Vous étiez nombreuses à me la demander et je vous ai promis ça, il y a vraiment un bon bout de temps euh, Mais je me suis dit, peut-être l'idéal c'est de la poster juste avant le ramadan qui lui reste quelques jours Donc je me suis dit, euh, ça, tombe, ça tomberait peut-être à pic pour certaines Surtout que je connais pas mal de filles qui font le ménage, qui rangent la cuisine etc. juste avant le ramadan Comme ça, ça leur donne... Euh... Euh, ça permet de gagner un petit peu plus de temps quand tout est rangé, tout est bien fait dans la cuisine euh, Pour cuisiner pendant le ramadan Donc euh, J'espère que ma vidéo va vous plaire, qu'elle va vous apporter quelques petites idées de rangement et d'organisation Le but c'est pas de vous montrer ce que j'ai ou j'ai pas euh, Vraiment ma cuisine elle est vraiment modeste Mais le but c'est de vous apporter un petit quelque chose niveau organisation, de vous motiver un petit peu euh, J'espère que la vidéo va vous plaire euh... Et puis, euh, on commence tout de suite. Nous allons commencer le tour de la cuisine par ici. Donc voilà, ça c'est la porte de la cuisine à partir de mon salon. Voilà, ici c'est le salon et là c'est la cuisine. Donc euh, en fait, c'est une cuisine qui est fermée et ouverte en même temps. Moi je l'appelle comme ça. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a plusieurs portes. C'est une cuisine fermée, mais elle a plusieurs portes. Donc vous voyez, la porte d'entrée une, celle-ci, c'est la deuxième. Vous avez une troisième porte ici qui donne sur la véranda et une quatrième. Donc euh, je vous montrerai tout ça par la suite. Euh, pas aujourd'hui, mais euh, voilà, je vous montrerai ça un autre jour. À droite, on a le fameux tableau euh, tâche facture euh, tout ce qui va avec. Parce que si je note pas, on risque d'oublier pas mal de choses. Là, j'ai noté les tâches pour mon mari, parce qu'avec lui, c'est toujours compliqué. Euh, sinon, ici, on a un tableau des tâches, mon mari et moi, où on partage euh, voilà, tout le travail. Le bleu, c'est euh, les tâches de mon mari, et le rose, c'est mes tâches à moi. Voilà. Ici, voilà, c'est le calendrier pour la poubelle, et puis le reste, voilà, c'est des factures, des bancs de réduction, etc. etc. Et d'ailleurs je range les petits aimants ici dans le tiroir, juste là, donc quand j'ai besoin d'un petit aimant, je le prends d'ici. Euh, voilà, la cuisine est comme ceci, je ne dirais pas qu'elle est très très grande et je ne dirais pas qu'elle est très très petite. Je trouve qu'elle me convient parfaitement, euh, donc euh, ça c'est le plan travail, une plaque induction ici et pas mal de rangements, c'est le plus important, pas mal de placards pour euh, ranger tout. Euh, donc on a ajouté euh, une petite table ici euh, histoire de prendre le petit déjeuner c'est une table qui vient de chez Ikea avec, euh, on a, on avait, la, avant on avait deux chaises avec une chaise bébé puis on a rajouté une chaise de chez Ikea pour Cyrine, et on a gardé la chaise bébé pour Noor donc voilà la table est toujours comme ça euh, je mets toujours euh, un panier de fruits ici il euh, y a des fruits que je ne mets pas au, au réfrigérateur forcément donc on va commencer par ici, c'est une plaque induction euh, où je peux mettre 5 euh, ustensiles, donc le milieu, 2 sur le côté et 2 par là, voilà, euh, je garde toujours un papier suit tout euh, une planche ici pour découper, une friteuse, donc ça c'est ma friteuse depuis que je me suis mariée et depuis que j'ai la maison, donc euh, je garde cette friteuse de chez Seb. En fait, on m'avait posé la question si c'était Seb ou Philips. J'avais dit Seb et ensuite j'ai dit Philips. Mais en fin de compte, je crois que c'est une Seb. Je, je, je m'excuse si je vous ai enduit en erreur. C'est une friteuse de chez Seb. Euh, et franchement, elle est magnifique. Donc, quand vous faites frire quelque chose, bah, c'est très très bien frit. Euh, je ne suis pas très euh, friteuse sans, sans huile. À côté, je garde la machine à espresso Et euh, bien sûr, la petite tour là pour... Ranger les capsules. Euh, je ne suis pas très café, mais mon mari, oui. Mon grippin, parce que j'utilise quotidiennement le matin. Mon bouilloire, plutôt ma bouilloire, euh, pour faire bouillir de l'eau, surtout pour euh, préparer les biberons de bébé. Mes euh, couteaux pour découper. Donc, ça, je l'ai acheté à... Ça, je l'ai eu à AliExpress, sur AliExpress. Et c'est vraiment nickel pour ranger les couteaux. Et là, j'ai toujours un petit cake ou quelque chose que je prépare euh, une à deux fois par semaine, euh, voilà, pour tous les jours, euh, surtout avec les enfants. Euh, parfois, je mets ici euh, les gouttoirs pour les biberons. Euh, et sinon, ici, j'ai mon, mon pétrin, mon KitchenAid, voilà, en couleur verte, vert pomme. Donc, je vais commencer avec les placards. Euh, ce côté-là, alors, le fameux placard bébé. Je mets tout ce qui est bébé dans cet endroit-là. Donc ici, j'ai mis toute la liste pour la diversification alimentaire de bébé. Donc je l'ai imprimé et je l'ai collé ici. Comme ça, je suis sûre de quest ce que je donne à mon enfant. Est-ce que c'est adapté à son âge ou pas Parce que pas évident de tout garder en tête à partir de quelques mois, etc. Donc je vous ai déjà partagé cette liste. Que ce soit sur Instagram ou sur une vidéo YouTube qui parle de la diversification alimentaire récemment. Donc tout en haut, alors je range euh, le baby cook, euh, euh, un petit thermo pour, pour l'eau chaude quand je sors, quand je, je, je pars en voyage. Donc je prends l'eau chaude ici ou encore tout ce qui est euh, biberon, petit, petit, euh, petit pot Philips Avent ainsi de suite. Là, c'est le lait de bébé et euh, tout ce qui est cracote de riz, cookies, ainsi de suite. Et ici, c'est la partie dessert. Donc, tout ce qui est compote est là et tout ce qui est euh, yaourt, crème dessert pour bébé ici. Voilà, les Nestlé. Euh, sinon, j'ai le fristy de Cyril qu'elle aime beaucoup. Donc, euh, voilà, je lui garde ici aussi. Voilà, voilà. Donc, ça, c'était le coin bébé. Je ne mélange pas les affaires de bébé avec les autres choses. Ici si, c'est pas vraiment un petit placard mais voilà c'est euh, en fait c'est la haute de cuisine avec un petit rangement on va dire. Euh, donc j'ai mis sa euh, congélation, euh, euh, film alimentaire, papier cuisson, euh, papier aluminium. Donc voilà je les range là en attendant d'acheter un distributeur de papier aluminium etc. Euh, je garde toujours du sopalin ici parce que j'en ai besoin souvent. Dans ce placard-là, alors là, c'est le coin petit-déjeuner. Donc ici, je mets tout ce qui concerne le petit-déjeuner, que ce soit thé, café, euh, qu'est-ce que j'ai ici J'ai du chocolat en poudre, du cacao en poudre, du miel, euh, du café soluble, Nutella, euh, ou encore même des... Euh, j'ai les, les, les thés comme ça, euh, vous voyez. J'ai le beurre de cacahuète, et j'ai aussi les thés euh, cousmi. Euh, Tea, voilà les, les euh, du sucre, enfin tout ce qui concerne le petit déjeuner, je le mets ici. Je le garde ici, à côté de la bouilloire et de la machine à café. Euh, ici, c'est tout ce qui est pain et aussi euh, cornflakes, cracotte, voilà. Tout en haut, c'est juste un petit stock de d'épices, etc., qui, euh, qui voilà, je ne me sers pas euh, maintenant, mais si j'en ai besoin, ben je trouve mon stock, mon stock euh, tout en haut. Voilà, ce n'est pas très accessible tout en haut, donc je mets, je mets tout ce qui est stock. Donc à côté, ce placard-là, donc celui-là, c'est euh, les épices en fait. Si euh, une épice manque ici, donc je, je réouvre le placard précédent en haut, je trouve le stock et je remplis mes petits pots. Donc voilà, ça c'est mes petits pots pour épices et là euh, je mets le sel, voilà. Donc ça je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo euh, Kitchen Tour précédente où vous avez vu comment, euh, voilà, comment j'ai réalisé mon, mon rangement euh, d'épices. Donc c'est des petits pots euh, de compote pour bébé que j'ai recyclé. Et ici, j'ai euh, fait des petites étagères avec des petits morceaux de bois que j'ai achetés à brico, tout simplement. J'ai pris les dimensions et j'ai de demandé comme les découpe de cette manière-là. Avoir voilà, trois petites rangées, une au-dessus de l'autre. Euh, pour ça, voilà, je, je les ai fabriquées moi-même euh, avec mon voilà sur ordinateur, je les ai imprimées et je les ai scotchées, tout simplement. Euh, et plus haut, c'est le stock. Euh, Cochonnerie, je dirais ça comme ça. C'est tout ce qui est biscuits, cookies, euh, bonbons, chocolat, chips. Euh, toutes les conneries qui peuvent exister, je les mets ici. Voilà. Ensuite, à côté, alors là, j'ai euh, voilà tout ce qui est euh, euh, riz, pâte. Vous pouvez voir par vous-même. Donc, vous voyez, j'ai trois pots de pâte. Trois pots de riz parce qu'il y a des sortes différentes de pâtes et de riz. Vous voyez. Ensuite, ici, j'ai tout ce qui est bulgur, couscous, couscous, bulgur, flocons d'avoine, purée, comme ça, des flocons de pommes de terre, de la chapelure. Et tout en haut, c'est les féculents. En fait, haricots, euh, haricots blancs, lentilles, corail. Et juste derrière, il y a notre pot de lentilles euh, euh, brun et euh, brunes plutôt, euh, blé, quinoa, euh, maïs, chiches, fèves, enfin. C'est mon rangement. Les peaux viennent de chez Ikea. Voilà, voilà. Et de ce côté-là, Donc, euh, comme vous pouvez le constater, je garde dans ces, dans ces placards-là, euh, dans ces deux placards-là, ce que j'utilise pour cuisiner. Parce que c'est vraiment important euh, de trouver tout à la portée de sa main, de ne pas beaucoup euh, faire des va et vient pour, pour pouvoir cuisiner rapidement. Puis, ici voilà, je range ma vaisselle donc ici je ne garde que la vaisselle du quotidien euh, par contre la vaisselle pour les occasions spéciales ou pour mes invités elle est dans mon dressoir et euh, dans mon euh, dans ma vitrine euh, dans la salle à manger, donc je ne la garde pas ici donc vous pouvez constater que ici j'ai un petit rangement de chez Ikea où j'ai mis mes grandes assiettes de chez Action assiettes à compartiment etc donc c'est carrément un service tout blanc euh, ici, c'est des petites assiettes à dessert, des grandes assiettes euh, de, de présentation. Et ici, c'est quatre assiettes euh, pour nos quatre, voilà, à compartiment. Ici, j'ai euh, des assiettes de tous les jours, les grandes, les petites à dessert, ou encore des petites pour les filles. Et là, j'ai mes assiettes noires, que ce soit les grandes ou les petites à dessert. Et juste à côté, c'est tout ce qui est bol, euh, coquetier... Vous voyez, juste derrière, il y a des coquetils ou encore les, petits, euh, euh, les, petits, euh, les petites corbeilles pour, euh, pour les frites. J'ai les bols noirs, des bols euh, blancs comme ça, petits, les bols pour les filles, pour le petit déjeuner ou encore un, un stock de bols transparents voilà, pour tous les jours. Et là, j'ai tout ce qui est verre et tasse. Donc, les verres, c'est par ici, le reste, est dans le lave-vaisselle. Euh, des petites tasses en plastique ou encore euh, les tasses pour, pour le café, voilà pour tout le monde. Tout en haut, euh, j'ai euh, ici pour servir des smoothies, euh, des petites carafes ou encore euh, des petites tasses pour le thé avec le bread, etc. Donc euh, voilà. C'est nécessaire de tous les jours. Et plus haut, je garde ce qui est plastique, que je n'utilise pas forcément. Je n'aime pas trop utiliser le plastique, surtout pour les filles. Donc, j'évite au maximum et temps. je le laisse. Et juste à côté, donc euh, au-dessus, ici, euh, ici je garde toujours mon, mon, mon ancien four euh, combiné. Donc, euh, c'est un four... Euh, que j'adore, même si celui-là fait aussi le même travail. Mais j'aime beaucoup celui-ci et ça m'aide d'utiliser les deux en même temps quand je fais des grosses quantités de gâteaux, par exemple. Et plus haut, j'ai tout ce qui est plastique, comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire euh, des boîtes hermétiques pour ranger, euh, des lunchbox, ou encore euh, tout ce qui est boîte pour ma fille pour l'école, pour mettre sa pomme, sa banane, euh, des petites gourtes comme ça pour sortir, ainsi de suite. Donc je range tout ce qui est plastique ici. Et puis au final, en haut, j'ai euh, ce compartiment-là euh, où je stocke tout ce qui est appareil, euh, petit appareil, on va dire petit électroménager. Voilà, tout ce qui est électrique euh, que j'utilise dans ma cuisine. Donc vous pouvez constater qu'ici j'ai un petit robot, euh, mon batteur. Derrière, j'ai un moulin, un café, bon, ma râpe, voilà, ça me sert aussi. Une petite, euh, un petit presse à grume derrière, comme vous pouvez le voir, un petit presse à grume juste ici. Euh, voilà, ça, c'est ma tefal qui me sert de... Euh, je change les plaques, les plaques sont juste derrière, je les ai rangées juste derrière. Donc, il y a tout ce qui est euh, pour faire des donuts, pour faire des... Euh, des pour faire des panini, croque-monsieur un grill, enfin tout. Vous n'avez plus qu'à changer les plaques. Ici, j'ai ma petite résistance que j'ai acheté récemment. Et j'ai aussi un petit, euh, une petite balance derrière. Ici, en haut, c'est mon robot de cuisine avec toutes ses accessoires. Et plus haut, j'ai euh, une machine à, à barbe à papa ou encore ma sorbetière euh, du Kitchen Aid. Voilà, je garde tout ici. Tout ce qui est électrique, c'est de ce côté-là. Euh, bon après pour ce qu'il y a en bas alors premier tiroir ici c'est pour les couverts voilà pour les couverts donc je garde le nécessaire euh, ici c'est un peu le, le bazar mais je me retrouve quand même euh, des petites cuillères ou des petits machins voilà comme ça par exemple pour le zeste que j'ai acheté à Ikea un petit économe vous voyez un autre économe en noir donc ici j'ai essayé de mettre les noirs ici j'ai essayé de mettre les blancs euh, euh, voilà couteau cuillère fourchette le reste est dans la vaisselle ici c'est toutes les cuillères et fourchettes pour les enfants ici c'est les petites cuillères à café et là je garde ça pour euh, pour euh, mon, mon tableau aimanté voilà et juste à côté j'ai mis des compartiments de chez Ikea, euh, où j'ai rangé les gros trucs de cette manière, où je peux me retrouver un tout petit peu. Mais ça va, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc juste en dessous, ici, euh, j'ai mes euh, sous-couverts, serviettes pour la cuisine. Euh, les dessous de plats, comme ça, ou ce panier pour le pain Voilà, je range tout ici. Et tout en bas, ici, j'ai euh, tous mes couvercles euh, pour mes ustensiles que j'ai rangé de cette manière. Donc, le rangement aussi en métal, comme ça, pour les garder euh, bien de cette manière, vient de chez Ikea. Et puis là, ça commence avec les ustensiles de cuisine. Ici, c'est tout ce qui est casserole Donc là, je pourrais pas vous montrer ma cocotte. Et euh, généralement, ici, je mets ma... Euh, ma cocotte euh, ou encore euh, mon autocuisseur, je les mets ici euh, je ne pourrais pas vous les montrer maintenant parce que voilà, je les utilise actuellement, je les, juste, euh, je les ai juste mis de côté et là c'est tout ce qui est euh, poils en fait. j'ai une petite pile de poils que j'utilise quotidiennement ou euh, encore celle pour la là. cette petite poêle euh, en cuivre à la turque pour le petit déjeuner et je garde ça aussi ici. De ce côté-là aussi, c'est les, les gros machins. Je fais ça pour sortir le tout. Donc, euh, vous pouvez constater que j'ai les gros bols, euh, voilà les, les grosses passoires, euh, tout ça. Je les mets ici. Et plus bas, pareil, c'est les gros trucs. Plus bas, c'est pareil, les gros trucs pour faire le couscous. Goussier et ainsi de suite. Donc je les garde de cette manière ici. C'est pratique quand on veut cuisiner, voilà, la plaque est là, on a nos ustensiles ici, pas besoin d'aller ailleurs, c'est juste tout près. Donc ici c'est mon lave-vaisselle, et puis là, j'ai un petit rangement pour, euh, j'ai un rangement en fait, accroché ici, c'est pour, euh, pour tout ce qui est, euh, ça c'est un rangement que j'ai acheté sur Amazon. Et euh, je mets, voilà, mon kitchen cleaner, euh, mon liquide vaisselle, de la bicarbonate de soude, de l'eau de Javel. Et là, voilà, des trucs pour, euh, pour frotter. Euh, et là, j'ai mis aussi un autre rangement, en fait, qui est comme ceci. Normalement, il devrait être euh, vertical, mais je l'ai mis à l'horizontale parce que la porte ne se fermait pas ici à cause des, de l'installation là. Donc ici j'ai mis euh, tout ce qui est huile, sel, huile d'olive, voilà, des condiments avec du vinaigre blanc. Et tout en bas j'ai rangé tout ce qui est sel pour la vaisselle des sacs poubelles. Et encore, je pose ici mes pastilles pour la vaisselle. Voilà. Donc près du four, tout en bas j'ai tout ce qui concerne euh, la préparation des gâteaux. J'adore préparer des gâteaux, j'adore préparer du pain. Euh, je fais ça deux fois par semaine minimum. Donc euh, euh, je me suis dit ce compartiment-là ça va dédier uniquement à ça. Donc je vous montre tout de suite. Alors ici, bon, c'est un petit peu le bazar. Euh, J'ai des petites euh, boules métalliques pour, euh, pour les tartes. J'ai acheté sur vente privée. Un petit euh, tapis en silicone comme ça pour, euh, euh, pour ouvrir les pattes dessus. Voilà, j'ai plusieurs euh, euh, rouleaux à pâtisserie, on va dire. Et euh, ici j'ai ma poche à douille avec euh, plein de douilles. Ça, ça vient d'un site chinois, je crois. Oui. Euh, ici j'ai un truc pour, euh, pour porter euh, mon livre de recettes. Et je le range ici. Voilà. Des petites caissettes pour faire les gâteaux. Voilà. Juste à côté, alors je range aussi tout le bazar pour, pour les gâteaux. Donc vous pouvez voir qu'ici j'ai les measuring cups pour faire um, des recettes à l'américaine. Donc vous voyez, half cup, one cup, je les ai aussi sur un site chinois. Pareil pour les cuillères, quand ils vous disent uh, one teaspoon, half teaspoon, donc pas besoin de de faire une conversion, ça, ça, ça prend du temps de convertir, et euh, j'avoue que ces derniers temps je m'intéresse de plus en plus aux recettes américaines, donc ici aussi, pareil, spatule, euh, tout ce qui concerne les gâteaux, vous voyez, un petit peu de tout, là c'est pour faire le gâteau, des bougies pour les gâteaux, pour les cornets. j'ai euh, d'autres moules comme ça pour les tartelettes. Enfin, un peu de tout, ici, vous voyez. Les petites passoires, j'utilise surtout pour saupoudrer euh, du, euh, du sucre glace. Ici, c'est tout ce qui est plastique et silicone. Donc, tous mes moules en silicone, je les range comme ça. Euh, pareil, ici, j'en ai un, deux, voilà, je les range comme ça. Mes autres moules en plastique, vous voyez, j'en ai pas mal. Euh, ça, c'est mon mari qui l'a rangé récemment, n'importe comment, vous voyez et là j'ai aussi des petits moules pour faire des babas donc je disais pour faire des cupcakes ou encore des glaçons voilà, en tonnoir. un peu de tout, donc tout ce qui est plastique je le laisse ici ça, donc cool. euh, ma caméra s'est déchargée donc je prends la deuxième caméra mais ça va pas être le même rendu mais je continue donc ici j'ai tout ce qui est euh... donc ici j'ai tout ce qui est plat qui va au four métallique ou voilà, en aluminium ou euh, en verre Donc, je range tout ce bazar ici et hop, voilà de ce côté là euh, j'ai le nécessaire pour faire des gâteaux donc vous pouvez voir j'ai du sucre glace euh, du sucre en poudre du sucre roux, du sucre brun pas mal de sucre ici c'est tout ce qui est cacao que j'ai pas encore rangé j'en ai plein, ici encore du sucre Ici, j'ai de la pâte de date, euh, du sirop de glucose, des cornets, de la levure. Nous, voilà, j'achète en paquet quand je pars au bled, au bled. Donc, ça se vend par centaines de paquets pour 500 dinars. Donc, c'est rien du tout. Et franchement, ça fait lever les gâteaux euh, d'une manière euh, géniale. De la maïzena, encore du cacao. Et là, j'ai rangé tout ce qui est... Euh, voilà, des petits euh, bonbons vermicelles, vanille, levure, colorant, euh, parfum... Enfin un de peu tout des choses qu'on peut trouver euh, à action qu'on peut trouver un peu partout euh, du, de l'eau de fleur d'oranger sirop d'érable j'aime avoir tout chez moi euh, sous la main comme ça si euh, j'ai besoin de préparer quelque chose à l'improviste donc euh, j'ai tout à la maison et ici j'ai un rangement j'ai fait un rangement en fait des petits pots en verre comme ça de chez Ikea où j'ai mis tout ce qui est fruits secs donc amandes amandes effilées euh, grains de sésame, noix de coco, pignon de pain, un peu tout, et dans ces, pots, ces trois pots là, j'ai tout ce qui est raisin sec, pruneaux ou encore des avocats euh, secs, farine et puis grosse semoule. Pour la semoule moyenne et fine, je les mets au réfrigérateur. Voilà euh, pour les garder un peu plus longtemps parce que j'ai l'impression qu'ils ne durent pas trop longtemps. Voilà, c'était euh, mon rangement, voilà, mon placard. Ensuite, je vais passer à cette partie-là. Donc ici, c'est un réfrigérateur encastré. Ça sert à de vous le montrer. Un réfrigérateur encastré. Euh, là, j'ai un, euh, un petit thermomètre. Et là, je garde un petit escabeau, que ce soit pour moi ou encore pour ma fille, si elle veut m'aider. Donc, elle monte dessus, je l'ai eu aussi à Ikea. Donc de ce côté là, rien de spécial, je garde euh, une petite plante ici que j'ai acheté au Lidl, c'est euh, du basilic pour faire euh, une salade tomate mozzarella, une petite pomme verte pour ajouter une petite touche déco. Je suis pas très déco dans ma cuisine, euh, je n'aime pas quand je mets, euh, je mets du temps pour nettoyer la cuisine, donc euh, voilà j'évite au maximum, je suis un peu on va dire minimaliste. Et de ce côté-là, donc de ce côté-là, avant j'avais une desserte, une petite desserte où je mettais mes légumes, mais ça ressemblait un petit peu à n'importe quoi. Donc j'ai acheté euh, cette, euh, ce rangement-là de chez IKEA. Euh, j'ai acheté les étagères aussi séparément et j'ai mesuré pour que euh, la poubelle puisse s'ouvrir correctement. Deux caisses que j'ai peintes moi-même en blanc, donc c'est des caisses qui sont en couleur euh, bois naturelle. Euh, je, les, je les ai achetés aussi à Ikea. Euh, je mets tout ce qui est légumes ici, généralement ici pommes de terre et là c'est oignons, ail. Et au dessus j'ai mis les bouteilles d'eau, que ce soit les petites pour les enfants ou euh, surtout pour Cyrine et les grandes euh, pour les adultes. Et euh, tout en haut voilà j'ai rangé, j'ai mis trois pots de cactus que j'avais reçus euh, avec euh, des produits de Body Shop. Voilà histoire de faire un petit peu joli. Euh, et juste à côté c'est mon réfrigérateur euh, que j'ai acheté récemment Voilà, ça fait pas longtemps que je l'ai eu Voilà, vous pouvez voir une vue de la cuisine de ce côté là euh, J'ai préféré garder l'eau ici et pas dans euh, mon... Euh, parce que j'ai un sous-sol où je stocke pas mal de choses euh, Mais chaque fois qu'on a soif, pas évident de descendre tout en bas pour chercher une bouteille d'eau donc c'est mieux de garder l'eau comme ça, euh, on est sûr de boire assez pendant la journée. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ma cuisine. J'espère que mon rangement ou mes idées vous ont plu, qu'ils vous ont apporté quelque chose. Euh, je vous montrerai euh, d'autres astuces de rangement, salle de bain peut-être, euh, ou autre chose. Euh, bientôt, Inch'Allah. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao